L'Observatoire de la qualité des services financiers a été créé sous l'égide du ministère de l'Économie des Finances et du Plan en 2009 par décret 2091, avec l'appui la, technique de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la BCAO. Euh, cette Banque centrale, euh, est en collaboration avec les ministères des Finances des différents pays, doit veiller à ce qu'il qu y ait des observatoires de qualité des services financiers dans chacun des pays de membres, des huit membres de l'Union. Pourquoi 2009 Parce qu'en 2008, il y a eu euh, le sommet du G20. Au cours de ce sommet, les participants ont jugé nécessaire d'orienter tous les pays vers l'inclusion financière. Le Sénégal a été précurseur il a créé le premier observatoire de la qualité des services financiers dans, au sein de l'UEMOA. Alors, à cet égard, le ministère de l'économie et des finances nous a donné un mandat précis de jouer le rôle de veille à ce qu'il y ait une amélioration des relations entre les banques et leurs clients, entre les assurés et les compagnies d'assurance, entre les courtiers et les compagnies d'assurance, entre les, les, les utilisateurs des services de microfinance et les IMF, et les utilisateurs de monnaie électronique le gouvernement a senti la nécessité d'accompagner les consommateurs parce qu'il y a avec 14 millions d'habitants nous avons 24 banques et trois établissements financiers ça va faire 27 nous avons 1 391 205 comptes ouverts au niveau des banques donc vous voyez que 14 millions d'habitants 1 391 205 comptes ouverts au 31 décembre c'est toujours insuffisant parce que les 1 391, naturellement, il y a des comptes multiples, il y a des comptes dormants, il y a des comptes dont les personnes sont décédées, etc. Et il y a des gens qui ouvrent des comptes pour des transactions uniques et qui referment les comptes. Donc, ça ne reflète pas la réalité de l'inclusion financière. En quoi consiste notre mission Protéger le consommateur dans l'optique d'augmenter le taux de bancarisation, naturellement. L'observateur... Euh est un organisme consultatif qui a pour mission principale la promotion de la qualité des services financiers. La deuxième mission principale, c'est l'amélioration de la qualité de la relation entre usagers et institutions financières. Le mandat de, de l'Observatoire est décliné sous trois formes essentiellement. Donc l'information, la, la formation, et la médiation réconciliation oui. c'est dire que l'observatoire euh, depuis sa création a mené euh, beaucoup d'activités qui visent véritablement à renforcer la transparence financière et dans ce sens nous avons mené depuis 2009 des activités qui peuvent se décliner euh, sur plusieurs volets. Le premier volet, c'est la promotion de la qualité comme première mission et comme activité. Nous avons eu à réaliser une série d'enquêtes de satisfaction, des enquêtes orientées vers la perception qui est recueillie auprès des usagers des services financiers. Le deuxième niveau d'activité, c'est le renseignement continu du public. C'est le fait de donner davantage d'informations fiables, davantage d'informations transparentes à la clientèle pour que celles-ci puissent avoir tous les outils de décision en termes de choix sur les produits, en termes de tarification également, mais en termes également de, de pouvoir euh, obtenir euh, toutes les informations concernant les moyens de recours. Un troisième niveau, c'est euh, les actions de communication et de sensibilisation de masse que nous menons sur l'ensemble du territoire national à travers l'organisation de réunions publiques d'information, des sciences d'information, d'éducation et de communication qui participent véritablement à renforcer la culture financière des, des usagers. C'est-à-dire à ce niveau où je veux mettre l'accent, nous, nous avons également mené comme activité principale euh, beaucoup de sessions d'éducation financière et c'est des sessions qui sont plus orientées vers les couches les plus vulnérables parce que nous nous avons peut-être deux segments qui nous intéressent c'est les personnes physiques mais également c'est euh, les petites et moyennes entreprises et l'objectif c'est de, de faire en sorte que ces PME puissent avoir plus de connaissances pratiques qui leur permettent de pouvoir prendre des décisions financières sur leur comptabilité, sur également les décisions de financement, les décisions d'investissement, etc. Le quatrième volet d'activité toujours global c'est la médiation financière, c'est quand même un point extrêmement important. C'est également un volet de protection financière des, des clients, des moyens de recours permettant à tout usager qui ne trouve pas satisfaction auprès des, de son institution de pouvoir contacter les services de la médiation. Donc, dans l'instant où l'usager ne trouve pas de solution réelle à sa réclamation en interne au niveau d'une institution financière, il peut contacter les services de la, la médiation de l'Observatoire, qui sont des services gratuits. Et l'intérêt de, de ces services, c'est que ça permet de résoudre à l'amiable et dans toute la confidentialité, puisque les médiateurs sont régis par la confidentialité, la neutralité, l'indépendance dans le traitement de leurs dossiers. Parmi les difficultés majeures que rencontre l'Observatoire dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, c'est la difficulté ou le problème de la collecte de données. Nous sommes souvent confrontés à, à des problèmes de confidentialité ou des secrets bancaires. Du point de vue des opérateurs, le manque de diligence dans le traitement des dossiers de médiation chez les opérateurs. Et nous nous sommes liés par un délai de deux mois. Je peux en ajouter peut-être un, un troisième problème, c'est le fait qu'on n'a on pas eu une force coercitive. Ça aussi c'est une difficulté qui fait que nos recommandations nos, sont pas, euh, ne sont pas entièrement prises en compte par les opérateurs, parce qu'on n'est pas un régulateur, mais on participe à la régulation. Parce que nos recommandations sont destinées aussi bien à la Banque centrale, à, qui, qui cherche dans notre conseil d'orientation. Il y a également les institutions financières à travers les associations professionnelles. Il y a également les associations consommateurs qui sont dans ce, dans ce, dans ce conseil. On est en train de travailler sur... Euh, une matrice qui nous permet de suivre l'état de mise en œuvre de l'ensemble de nos recommandations et voir les recommandations qui ne sont pas encore mises en œuvre et comment faire pour que la banque centrale et les autorités de contrôle puissent nous aider à aller dans ce sens-là. Il faut saluer le, le fait que beaucoup de nos recommandations, en tout cas du point de vue de, de certaines banques ou de certaines compagnies d'assurance, ont été prises en charge. Je vous donne l'exemple le, de la systématisation du dispositif de réclamation au niveau des banques. Il faut continuer parce qu'il y a des recommandations qui sont plus difficiles à, à mettre en œuvre parce que ça relève principalement de, de la banque centrale. Il y a nécessité, bien sûr, de, de, de renforcer la réglementation en matière de transparence et de, de protection, notamment pour tout ce qui est euh, système de réclamation au niveau, au niveau des institutions, mais également au niveau externe. Hein, parce que nous, ce qu'on demande, c'est plus... Faire en sorte que la médiation puisse être plus efficace dans le traitement des dossiers. On avait même proposé l'insertion d'une clause permettant, ce pas, à tout usager d'une banque ou même d'une compagnie d'assurance de connaître les coordonnées des médiateurs de l'Observatoire.